Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer pas à pas donc la pose que euh, vous m'avez fait euh, choisir donc, sur Instagram. Je vous avais proposé différentes choses et vous aviez choisi donc euh, voilà ma pose en fait. Donc euh, j'ai euh, réalisé cette pose suivant ce que vous vouliez voir. Donc je commence comme toujours par repousser les cuticules sur mes ongles naturels. Donc repoussez bien la cuticule prudemment. Ensuite, on va dépolir la surface de l'ongle. Alors faites attention de ne pas enlever trop de matière. Hein. C'est vraiment pour le rendre mat. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et vous pourrez également trouver donc, juste sous cette vidéo... Donc des vidéos gratuites que je vous offre c'est une formation d'initiation également des conférences vous retrouverez les liens juste sous cette vidéo voilà une fois que tous les ongles sont bien épaulis on a fait des petites accroches on va à présent pouvoir donc passer le cleaner on passe bien dans les petites peaux pour éviter qu'il reste de la poussière et on enlève bien les corps gras donc le cleaner ne peut pas être remplacé par du dissolvant comme j'entends souvent euh, puisqu'en fait le dissolvant contient des corps gras et donc vos ongles ne tiendront pas bien donc là j'applique un primer sans acide Donc on va laisser sécher pendant environ 30 secondes à une minute et puis, on va pouvoir passer au gel de base de la gamme Naturali. Alors, il faudra en utiliser très très peu. On va prendre la pointe du pinceau et juste le tremper dans le produit. Voilà, on en prend vraiment très très peu et ça va en fait nous suffire pour quasiment toute la main. à bien l'appliquer sur tout l'ongle sur les côtés mais surtout pas sur la peau voilà une fois que le gel de base est appliqué donc on va le catalyser et là vous étiez donc 61% à choisir des ongles longs donc nous allons après catalyse donc on catalyse environ 30 à 60 secondes pour le gel de base pour ce gel de base en particulier et ensuite donc je vais utiliser mes chablons papier donc que je forme je ferme je découpe alors tout cela on l'apprend dans la formation de base et perfectionnement bien sûr on peut également le recouper sur les côtés faire son petit pliage donc tout ça vraiment on l'explique en long en large et en travers dans la formation plus complète Il y a quelques petits poils de mon chat qui se promènent, Mais en fait j'ai un chat qui adore venir sur moi tout le temps quand je travaille Donc malheureusement dès que je la descends de mes jambes eh ben, J'ai des petits poils qui restent accrochés à mon pinceau Mais bon c'est une pause sur moi donc il euh, n'y a pas de souci. Ensuite donc je vais prendre le fibre clear pour commencer On aurait très bien pu commencer également avec le nude Le fibre clear. Donc on va l'appliquer en couche assez fine. On va dire en couche moyenne. Mais il faut quand même qu'il n'y ait pas trop de matière puisqu'on va quand même rajouter par-dessus après notre nude. Donc on va venir former déjà le rallongement. Donc je l'applique en général d'abord sur le bord libre et je le fais toujours un petit peu plus long. Comme ça j'ai toujours de la marge pour le relumer ensuite. Vu qu'il est transparent, il faudra vraiment faire attention à l'endroit où vous l'appliquez. Donc là je me sers également des lignes pour me repérer et pour voir si j'ai mis suffisamment de matière. en sorte qu'il y ait assez de matière sur les côtés tout simplement comme ça vous pourrez bien relimer ensuite je le resserre un petit peu pour qu'il soit bien fin et on va passer aux autres voilà on va appliquer donc tous les chablons donc je procède de la même manière alors là j'ai décidé de ne pas les recouper puisque ce n'est pas des formes artistiques donc les ongles peuvent peuvent être bien droits, donc il n'y a pas forcément besoin de les recouper. Donc moi j'ai choisi de les placer tous en une fois. Mais vous pouvez très bien aussi les, euh, les mettre les uns après les autres. J'ai envie de dire, tout dépend euh, comment vous arrivez le mieux à travailler. Donc le dernier... Comme vous le voyez, là j'accélère un petit peu pour, que, euh, pour ne pas perdre trop de temps. Essayez toujours de gagner, de gagner un maximum de temps durant la pause. Hein, donc, euh, vraiment, ces étapes-là doivent euh, prendre le moins de temps possible. Faites attention de bien les placer droit aussi pour éviter que votre ongle ensuite parte dans tous les sens. Donc, là en fait, je n'avais pas encore appliqué le gel de base, donc je le fais à ce moment-là. Je préfère quand même en général euh, le. Euh, alors non, c'est pas que je l'avais pas appliqué. En fait, je l'avais appliqué. Euh, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai dû repasser un petit coup de cleaner tout simplement. Euh, parce que voilà, il y avait 2-3 poils de, de chat. Donc j'avais fait ce choix-là. Donc là, je vous montre donc comment rallonger avec euh, donc, ce gel nude donc, que j'adore. Voilà, vraiment, j'adore la couleur. Donc là, vous le verrez nettement mieux. Et donc là, vous avez choisi une forme en amande. Donc euh, on va faire cette forme en amande. Alors attention, là sur le côté, comme vous voyez, il peut y avoir des petits trous, des petits creux qui se forment. Euh, pensez bien à combler avec pas mal de gel et à revérifier régulièrement. Donc avant de catalyser, si le gel ne s'est pas rétracté à ces endroits. Tout simplement parce que si le gel se rétracte, ce sera vraiment des points plus sensibles, même si après vous remettez du gel par-dessus. Donc euh, il faudra vraiment faire attention à ça. Donc le gel fibre c'est un gel qui est renforcé en fibre de verre, c'est à dire qu'en fait il va euh, permettre de vous, enfin, permettre de faire des poses qui tiennent finalement très très bien Puisqu'en fait même si vous les faites assez fines, les poses vont être très très résistantes Donc si vous aimez les poses assez naturelles, ça peut être très intéressant d'utiliser ces produits Donc si vous voyez qu'il y a un peu de matière qui, euh, qui est en trop, on peut toujours enlever un peu de matière et... Rectifier tout ça Et De toute façon après on va tout rectifier à la ligne Alors il ne se travaille pas comme, Pas tout à fait comme un acrygel par contre Il se travaille plus comme un gel classique Mais euh, mes élèves euh, voilà, j'ai des super bons retours, ils me disent qu'ils l'aiment vraiment beaucoup donc euh, voilà c'est un petit coup de main à prendre pour l'utiliser parce qu'il a une technique, euh, une texture un peu euh, gomme, gomme enfin j'aurais du mal à expliquer, il faut vraiment le tester mais, euh, mais il est très très intéressant à travailler et vous pouvez d'ailleurs faire un, un petit gainage sur ongles naturel avec ce gel et ce sera vraiment une bonne option pour euh, pour celles qui ne veulent pas forcément faire de rallongement, mais veulent quand même avoir une pose de gel qui tient bien, du moins une pose de vernis semi-permanent avec un petit gainage, voilà, pour que la pose tienne vraiment bien. Voilà, une fois que tous les ondes sont faits, on peut les retourner. Si alors vous avez la, la possibilité de les faire tous les quatre en une fois ou de les faire un par un euh, je conseille quand même pour euh, pour le départ de les faire un par un moi je les ai fait euh, tous les quatre tout simplement parce que je voulais que ça avance un peu plus vite je voulais gagner un peu de temps mais euh, si vous les faites au départ vous mettrez beaucoup trop de temps à les faire et donc du coup euh, je préfère quand même que vous puissiez euh, pas avoir tout le gel qui coule et vous désespériez donc faites les un par un si vous débutez donc une fois qu'ils ont catalysé pendant environ 2 deux, euh, deux minutes voilà. ils ont même besoin de catalyser moins mais moi je préfère toujours me dire je préfère catalyser plus donc euh, en toute logique c'est 90 secondes sous euh, sous lampe et 60 secondes sous les LED mais je préfère toujours les faire deux minutes quand même pour être sûr voire plus donc ensuite, je coupe mes petits chablons qui ne sont pas réutilisables pour le coup. Alors on pourrait, parfois sur moi-même, je réutilise les chablons, mais voilà c'est quand même assez rare. Et donc là, une fois que j'ai passé le cleaner, je vais relimer la forme en amande, la longueur. Et ensuite, on va pouvoir passer à la suite, une fois que c'est fait. Donc là, je vérifie par rapport toujours à ma deuxième main. Donc n'hésitez pas à mettre les doigts l'un à côté de l'autre pour bien vérifier si vous avez la même forme, la même longueur. Attention de ne pas trop creuser les parallèles sur ce type de pose. Désolée, hein, j'ai la mise au point qui ne se fait pas automatiquement sur cet appareil. Donc euh, de temps en temps, voilà, je suis obligée de le refaire manuellement. Donc là, vous l'avez bien compris les filles, c'est l'image, l'image, l'image. Au départ, je vois souvent des, des erreurs qui sont dues au fait que les filles se disent, bah j'applique le gel et j'ai pas besoin de forcément beaucoup limer. Si si les filles, quand même. Il faut toujours, toujours, toujours bien limer. Surtout si, comme moi, vous faites le choix de les faire plus longs pour pouvoir ensuite bien les rectifier, il faudra limer. Et même si la forme est jolie, si vous voyez que l'ongle est trop long, il faut quand même le relimer. Malheureusement. Alors moi, je décide toujours de faire des amandes fines. Il y en a qui préfèrent des amandes plus larges. Euh, honnêtement, voilà, moi j'aime bien quand c'est assez fin. Donc euh, voilà, c'est une question de choix. Vous pouvez également la faire un petit peu plus, euh, un petit peu plus large à l'avant. Ce sera à vous de décider. Après, moi je dis toujours à mes élèves, il faut en fait que vous trouviez votre propre personnalité dans ce que vous faites. Et donc du coup euh, voilà euh, 60% marbre Non 40% marbre 60% baby boomer Donc on va partir sur un baby boomer Donc là j'ai dépoli la surface Alors là vous, vous m'avez vu euh, Limer en fait euh, sur l'extérieur Là en fait j'ai relimé Également sur le dessus Légèrement et maintenant donc j'applique De la french blanche Et ensuite on va venir dégrader au niveau du centre. Alors là, il y a plusieurs techniques. Soit vous utilisez une French comme je l'ai fait là, soit vous utilisez un gel paint. Voilà, vous pouvez utiliser différentes techniques. Ça fonctionnera. Donc pour faire pour faire le dégradé. Euh, moi après, j'ai utilisé un pinceau avec un embout rond en mousse pour vraiment dégrader la zone, la zone de jonction entre. On peut également là je vous montre le dégrader légèrement avec le même pinceau mais ça rendra pas aussi bien mais bon j'ai envie de dire que cette technique même pour les débutantes elle n'est pas trop compliquée. donc si vous êtes vraiment nul en baby boomer <rire> ça peut être une solution pour vous mais il faut quand même euh, essayer de, de faire en sorte que la jonction ne soit pas nette il faut vraiment qu'elle soit le plus fondue possible Alors je vais vous avouer que cette technique avec la, la French, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas ma préférée. Je préfère largement euh, avec le... Je suis désolée, j'ai la caméra qui est un peu bougé. Avec euh, le... Donc avec euh, soit... Alors l'acrylique, j'aime pas trop. La peinture acrylique, tout simplement parce que ça met beaucoup de temps à sécher. Donc vous pourriez avoir euh, le... le gel qui se décolle. Mais avec euh, le il y a plusieurs techniques en fait, hein. <rire> je vous ai donné plusieurs techniques sur, sur ma chaîne et puis on en voit au moins quatre dans la formation de Nail Art mais voilà j'aime bien avec le, le gel paint donc voilà j'avais fait les autres pour avancer un petit peu je vous montre donc sur le dernier donc comme vous pouvez le voir là on va former une boule sur le haut et on va venir vraiment tirer la matière pour qu'il y en ait de moins en moins voilà on va faire en sorte que le dégradé se fasse bien se passe progressivement. Donc, attention à ce que le bombé ne soit pas trop important non plus. Moi j'aime bien quand les choses restent assez fines, que hein. les ongles restent, restent fins. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Et là on voit bien que le dégradé c'est super bien fait malgré le fait que, euh, <rire> que ma French n'était pas très très bien appliquée. Voilà donc là. Je fais en sorte que sur les côtés ce soit bien appliqué et on va le catalyser comme cela et ensuite ce que je fais alors ça c'est mon ma petite technique personnelle c'est que je vais utiliser le gel milky pour le mettre sur l'avant et en fait comme on a mis de la matière sur l'arrière on va à présent mettre de la matière sur l'avant pour encore une fois fondre encore plus la matière voilà, pour que, que le dégradé soit encore plus joli donc je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve que là le, le dégradé est vraiment très très joli donc moi j'aime bien D'ailleurs j'ai filmé cette pose il y a environ un mois <rire> Et je vous fais seulement le, le montage maintenant, la voix off maintenant euh, Et entre temps bah, j'ai toujours encore cette pose <rire> Et je pas de faire des comblages sur la pose parce que je l'aime vraiment bien Donc maintenant euh, vous aviez choisi des paillettes Donc là je vous montre sur mon pouce ce que j'avais fait en premier Donc j'ai décidé d'utiliser des pigments Alors là je fais une, une chose que je ne vous conseille pas du tout en fait ces pigments là ont tendance à vraiment vraiment s'accrocher euh, très très fortement même sur une finition qui ne présente plus de film de dispersion alors là bien sûr j'ai le film de dispersion dessus c'est pour ça que les pigments s'accrochent bien euh, mais par contre sur mon autre main j'ai eu un petit peu de mal à les enlever après avoir fait ça j'aurais dû prendre un pinceau, j'en avais pas sous la main en tout cas c'est des pigments que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup qui tire entre le, le bleu, le rose, le violet, le jaune, le orange. voilà ils sont un peu multicolores on ne voit pas très bien en, en vidéo j'ai essayé de, de changer la luminosité pour vous montrer on ne voit pas bien mais le fait est que c'est vraiment des, des très beaux pigments là je mets le shiny donc le shiny c'est ma finition sans résidus qu'on peut utiliser dans une pose de vernis semi-permanent mais également on peut l'utiliser en finition à ce moment là donc j'applique la finition mais je vais faire encore une déco 3d par dessus donc là la déco vous pouvez le, la faire soit avec un gel french assez euh, assez pigmenté ou avec justement euh, un gel de euh, un gel paint tout simplement voilà donc là je, je vous le filme vraiment rapidement je vous ai fait une autre vidéo sur, euh, sur ce nail art donc on va vraiment pas s'attarder dessus euh, où je, je l'ai nettement mieux fait là honnêtement quand je filmais j'avais vraiment une mauvaise position pour vous le filmer euh, donc je l'ai fait très très rapidement et vraiment pas très bien en fait entre temps euh, je l'ai suite à, à cette vidéo je l'ai refait pour qu'en fait euh, parce qu'en fait ça me, ça me convenait pas tout simplement je le trouvais pas très joli donc je l'ai refait Là je trouvais que je partais beaucoup trop droit, en fait je préfère quand ça part plus sur le côté Mais quand on, quand on filme en fait, voilà, j'avais plus les yeux sur la caméra que sur mon ongle Donc du coup j'ai <rire> partie un peu de travers Et là comme vous pouvez le voir je n'avais pas encore fait les autres ongles Et c'est pour ça que j'ai refait, euh, refait ma base après C'est vrai que je ne vous le montre pas dans, dans le bon ordre Mais voilà pour moi c'était assez logique de vous le montrer comme ça Puisque que normalement on fait le nail art à la fin moi j'avais décidé de faire mon pouce en entier pour tester en fait pour voir ce que ça donnait et puis de faire les autres dans un deuxième temps mais sur cliente c'est pas quelque chose que vous ferez vous pouvez faire ça sur vous éventuellement là j'ai décidé donc de rajouter des petites pétales à droite à gauche pour, pour combler un petit peu mon manque. jouer quelque chose qui reste dans les tons de rosé de blanc pour que ça puisse vraiment bien se marier avec voilà en tout cas j'espère que cette vidéo aura pu vous apprendre quelque chose euh, c'est une vidéo que vous avez choisie donc dites-moi dans les commentaires euh, si ça vous plaît et puis on se retrouve très très vite donc pour une prochaine vidéo et donc euh, voilà si vous voulez débuter avec euh, avec moi et eh bien vous pouvez commencer par une euh, formation d'initiation donc sur le site www.yarmels-international.com dans la partie cadeaux offerts. Voilà quelques petites poses euh, que mes élèves ont fait. C'est pas forcément les meilleures, c'est pas forcément les dernières. C'en est quelques-unes que j'ai. J'en ai plus de 700 ou 800. Donc euh, c'est vrai que c'est toujours un peu euh, compliqué de... Voilà, je les ai pris un petit peu au hasard. Et donc, euh, donc voilà. Si vous voulez me rejoindre, ce sera avec très très grand plaisir. Et pour ma part, je vous dis à très vite